Salut les dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Aujourd'hui il est 6h du matin Regardez-moi ça Et je vais faire quoi à 6h du matin Je m'en vais faire de la dératisation des égouts, du réseau pluvial Dans une petite ville qui fait à peu près entre 6000 et 7000 habitants J'ai 26 km de réseau à traiter Donc c'est une mairie qui m'a demandé ça La veille je suis allé faire tous les bâtiments communaux c'est-à-dire le service technique, la mairie, les écoles, de la dératisation en prévention Et là je vais traiter les égouts Je pars là-bas et je vous reprends A tout à l'heure Bon voilà les dédés. on va commencer l'intervention Regardez-moi ça, le petit véhicule avec le gyrophare Hein voilà on est dans une rue Donc là il y a un puvial Voilà le puvial il est là Donc on va contrôler On va contrôler ça Voilà on contrôle La part vous voyez il est un peu grignoté Donc on va le changer Allez on va lui mettre un bloc Et après on le rejette dedans il, a, il est accroché par la cordelette et euh, pas de risque qu'il s'échappe dans les égouts et les rogeurs viennent manger ça et après quand on a fini et après quand on a fini il faut mettre un petit coup de bombe juste que pour que le client sache que ce réseau a été traité you <laughs> One, two, Oh, sûr, hein. bah, ouais, ouais, petite pause chocolatine façon, euh, et en même temps, pendant la pause, on regarde la petite vidéo si du copain ça Etienne ça a qui pose et ses, ses petits pièges euh, euh, à frelons. Allez, voir, je finis ma pause et je des reprends des le des travail. Années, à de euh... suite. Voilà, pourquoi je fais une dératisation de la ville Alors, pourquoi Parce que les rats vivent dans les égouts, dans les réseaux pluviales. Donc, c'est pour cette ville ne me demander que les réseaux pluviales parce qu'ils se sont aperçus il y a quelques années qu'il y avait beaucoup de rats qui sortaient des réseaux qui se retrouvaient dans les jardins comme maintenant les gens ils sont équipés de, de composteurs et de poulaillers donc automatiquement dans les jardins ça attire les rats depuis quelques années la mairie demande à une société de traiter moi je, ça fait la deuxième saison que je travaille avec eux donc je suis content J'espère que cette vidéo vous plaît, ce genre de vidéo vous plaît Je voulais vous montrer un autre aspect de mon travail Donc toutes les mairies ne le font pas Je, n je ne pense pas que c'est une obligation de le faire pour une mairie De faire la dératisation de la ville Mais quand il y a de, beaucoup de problèmes de réseau Surtout là on est sur une petite ville de 6 000 à 7000 habitants Donc ça commence à faire un peu de monde Petit pouce bleu Bon, c'est un peu physique, il hein. faut, faut admettre, c'est un peu physique, se baisser, lever les plaques Mais bon, c'est quand, quand même pas désagréable à faire hein. C'est mieux les frelons, c'est sûr Faut attention à la circulation Voilà les Dédé, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu ce petit chantier de dératisation pour une mairie. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous fais plein de gros bisous. A bientôt les Dédés.